Oui, bonjour, monsieur. J'aurais aimé savoir si votre appartement était toujours disponible à la location. D'accord. Alors, du coup, je voulais savoir, il est situé où exactement euh... D'accord. Donc, il est proche des transports en commun. D'accord. Est-ce qu'il y a éventuellement des places de parking D'accord. Euh, donc, l'appartement est déjà meublé, c'est ça euh, Appartement déjà meublé D'accord. Alors nous, en fait, parce qu'on est une entreprise, donc c'est vrai que moi, j'ai besoin de, de loger des professionnels dedans. C'est pour ça que je cherche un appartement qui soit bien localisé et aussi qu'on puisse donc garer des véhicules. Euh, OK, donc le loyer est de... Vous m'avez dit... D'accord, OK. Bah, écoutez, euh, moi, ce que je vous propose, eh c'est qu'on fixe un rendez-vous euh, physique pour qu'on puisse euh, donc eh bien, découvrir ce, ce fabuleux appartement et puis euh, qu'on puisse également se rencontrer. D'accord, OK. Bah, j'ai bien noté pour cette date. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir deux méthodes pour eh bien, trouver des propriétaires qui vont accepter de nous soulouer leur appartement. Comme tu le sais, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout de suite à laisser un gros pouce bleu. Ça va motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, eh bien à t'abonner à cette chaîne tout simplement. Tu vas découvrir un petit bouton s'abonner. T'actives sur la petite clochette et ça permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'investissement locatif, le business de sous-location, de conciergerie automatisée. Ce sont des business qui vont te permettre de démarrer de zéro sans être des banques. Et également l'entrepreneuriat. Et je vais t'inviter tout de suite eh bien, à ma prochaine webconférence sur la sous-location, justement le sujet de cette vidéo, comment monter un business dans la sous-location d'appartements et comment monter un business de conciergerie automatisée pour accompagner les propriétaires dans la gestion de leur appartement en location courte durée. Webinaire gratuit, je te propose de me rejoindre justement, tu t'inscris, tu verras ça dans la partie description. Donc aujourd'hui, eh on va voir deux méthodes, euh, deux méthodes relativement simples pour eh bien, aller euh, Trouver des propriétaires qui vont accepter de nous confier leur appartement en sous-location. Ce que je sais, ça peut parfois être une tâche difficile, mais quand c'est bien fait, franchement, ce n'est pas difficile du tout. C'est juste qu'encore une fois, il faut la maîtrise, il faut savoir le faire, l'avoir fait déjà plusieurs fois. Aussi, euh, il faut. Voilà, c'est comme un entretien d'embauche. Euh, un entretien d'embauche, la première fois, tu pas bon, la deuxième fois, tu es un peu meilleur, la troisième fois, tu es meilleur, etc. etc. Là, c'est un peu la même chose parce que on doit convaincre le propriétaire eh bien, de bien vouloir nous louer son appartement. Mais il y a une méthode d'approche, bien évidemment, et il y a aussi une. Euh, on doit être persuasif et aussi on doit être convaincant, on doit vraiment être en, en mode professionnel. Donc, il faut vraiment déjà que dans ta tête, déjà, tu sois convaincu que c'est possible, premièrement, parce que si tu penses déjà que ça va être compliqué et que ça ne va pas être possible, tu ne te donnes pas toutes les chances d'y arriver. Tu vois donc c'est très important de bien te positionner en mode, euh, comment dirais-je, je suis sûr de moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je vends, euh, entre guillemets, euh, ça reste du business. Donc à un moment donné, eh bien, il faut y croire. Ça, c'est la première chose. Donc ce que tu vas faire, c'est que euh, une des premières méthodes simples, très simples, c'est que tout simplement, tu vas aller sur le bon coin, tu vas repérer les logements qui t'intéressent, et tu vas appeler. Alors, je disais beaucoup dans le cadre de mes formations, de j'utilise beaucoup aussi cette méthode d'envoyer des messages, mais on se rend compte qu'ils sont de plus en plus, les propriétaires sont harcelés de messages, ils reçoivent de plus en plus de messages et parfois ils ne les lisent même pas. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est décrocher et appeler, tout simplement. Et te faire passer, enfin, ce pas te faire passer, c'est dire que tu es, tu es un locataire et que tu souhaites louer l'appartement dans le cadre de ton entreprise. Donc notamment, et comme là je te l'ai fait voir juste avant, c'est en posant des questions, en, en montrant ton intérêt pour l'appartement, c'est important que le propriétaire sente que en face de lui il a quelqu'un, euh, il a besoin d'avoir déjà un, un contact téléphonique, un contact euh, vocal, euh, parce qu'un message c'est très froid. En plus, on se demande où est-ce que la personne l'appelle, alors que là, au moins il y a le numéro de la plan qui est affiché, alors pas un appel masqué bien évidemment, numéro de la plan qui est affiché, donc il va voir que c'est un numéro français, parce que tu sais il y a tellement de de, de prospection, de piratage. De... Il y a tellement de choses en ce moment sur Internet que les gens sont de plus en plus inquiets de savoir sur qui ils vont tomber. Donc Déjà, tu les rassures, tu, tu, tu les appelles, tu leur poses des questions sur leur appartement. Même si tu as bien compris que l'appartement t'intéresse, c'est pas grave. Tu poses des questions, même si elles sont inutiles. Montre ton intérêt pour l'appartement. Comme ça, le propriétaire, euh, tu... petit à petit, il y a une forme de relation de confiance qui va s'instaurer. Et au bout d'un moment, si tu commences à discuter pendant plusieurs minutes, au bout d'un moment, il y avoir un feeling qui va se dégager de ça. Alors s'il n'y a pas le feeling, ce n'est pas très grave, next, on passe à un suivant. Mais si le feeling commence à se mettre en place, eh bien, on va justement en jouer, de ça. Enfin, en jouer, on va aller là-dessus et on va justement aller sur le côté, euh, bah, voilà, le côté friendly, le côté amical, le côté euh, on fait ça en, en comment dirais-je, on, on est tous les deux, enfin, le propriétaire et toi, on est des personnes intelligentes et des personnes qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui avons le même, le, le même discours. Donc, tu poses tout un tas de questions, comme tu l'as vu, la localisation, le contenu de l'appartement, etc., etc. Et moi, ce que je te propose, c'est pas forcément tout de suite eh bien, de, euh, de parler de ce que tu vas faire, tout simplement parce que tu vas risquer de l'effrayer. Donc, moi, ce que je te propose, c'est vraiment d'aller au rendez-vous. Et lors du rendez-vous sur place, physiquement, tu viens avec une paquette commerciale, tu viens avec ta carte de visite. Et là, tu te dis voilà, moi, je vous explique. Parce qu'en fait, le problème qu'il peut y avoir au téléphone, et par, et par message, c'est que le propriétaire va croire que tu es une agence immobilière. On n'est pas du tout une agence immobilière. On est une société qui loue des appartements. Ça n'a absolument rien à voir. Parce la plupart du temps, tu vois bien euh, ils ne veulent pas être contactés par des agences immobilières. Et le risque, c'est qu'ils pensent que tu sois une agence immobilière. Donc, rassure-les bien sur ça. C'est pour ça que c'est bien de le voir physiquement euh, sur place, tout simplement parce que bah, tu as bien t'habiller, euh, tu as le petit attaché-caisse, pourquoi pas le petit ordinateur, la tablette, le, euh, le, la, la petite présentation, la petite carte de visite, tout ce, qui, tout ce qui va bien tout simplement. Et tu vas pouvoir échanger avec lui et expliquer un petit peu, comment rentrer progressivement petit à petit dans le cœur du sujet. Donc au début, en t'intéressant à l'appartement, bien évidemment. Et puis après, du coup, lui dire, bah, écoutez, euh, que lui, il sente que tu as vraiment choisi son appartement, que tu as fait un choix, que ce n'est pas qu'en gros, tu prospectes en mode large, même si c'est le cas pour toi, mais le fait est qu'il faut que tu lui fasses comprendre que l'appartement te plaît et que du coup, tu vas l'embellir, que tu vas le décorer, que tu vas acheter des petits tableaux, des petits tapis. Tu vois, il faut absolument que tu... Alors, s'il n'est pas meublé, bah, tu vas lui expliquer que justement, tu vas acheter des meubles tout neufs euh, moi, je me rappelle un propriétaire qui m'avait dit, euh, ouais, mais mon logement, il va pas convenir à votre type de clientèle. J'ai dit, ah bon, comment ça Il dit, ah, parce que est trop vieux et tout. Il me dit, dis, bah, nous, on va acheter des meubles tout neufs et tout. Il me dit, ah ouais, mais justement, euh, il me dit, ça fait un peu un contraste. son appartement, il est un peu vieux. Vous, vous allez mettre que du bon matériel. Et, et tu vois, c'est même lui qui, au final, euh, se sentait pas forcément légitime à me louer son appartement, ce qui était juste incroyable. Donc, ce que j'ai dit, j'ai dit, mais vous inquiétez pas, nous, on va l'embellir, on va faire en sorte que tout se passe bien dans l'appartement. Donc, ça, c'est la méthode où justement tu te rends sur place, tu expliques bien les choses. Alors, certains, ça ne passera pas parce que derrière, ils vont peut-être demander des garanties ou des choses qui vont faire que ça ne va, va pas fonctionner. Mais tu verras que ça fonctionnera. Je te le dis par expérience, je te le dis aussi par rapport aux personnes que j'accompagne, ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode qui est simple et efficace, eh c'est tout simplement de créer ta conciergerie. Et oui, parce que ta conciergerie, ça va être une société qui, où tu vas t'afficher clairement comme eh bien, une entreprise qui offre des services à des propriétaires, des services d'entrée, de, de sortie, de ménage, de gestion du linge, etc. etc. Et moi, je te le dis par expérience, je te le dis vraiment, j'ai récupéré des appartements en sous-location tout simplement parce que à la base les propriétaires voulaient me confier leur appartement en location courte durée donc en prestation de conciergerie mais que j'ai converti plutôt en sous-location tout simplement parce que c'était des propriétaires qui n'avaient jamais fait ce type d'activité, qui avaient un appartement et qui se posaient la question de est-ce que je ne ferais pas ce type de, de solution pour aller chercher euh, des locataires dans mon appartement. Dis-toi bien qu'il y a des propriétaires quand ils choisissent la solution de la location courte ou moyenne durée, c'est parce qu'ils veulent être certains d'être payés. Ils veulent être certains d'avoir un locataire qui paye tous les mois. C'est surtout ça leur priorité. Et ils savent qu'avec un locataire lenda, ils prennent un risque effectivement que ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, quand ce propriétaire-là arrive vers toi, moi je vois le, le dernier que j'ai eu, ça s'est passé vraiment comme ça. En fait, il avait sa propriété, c'était sa résidence principale. Il a acheté une nouvelle résidence principale, mais il voulait quand même garder sa propriété en résidence secondaire. Il ne savait pas trop à qui louer, c'était une belle propriété avec du charme, etc. Il ne savait pas trop à qui la louer. Et donc, il s'est dit, bah tiens, est-ce que je ne serais pas de la location courte ou moyenne durée de là-dedans, à travers une conciergerie qui va me gérer les entrées, les sorties, etc. etc. Et quand on s'est vu, eh bien, je lui ai proposé la formule de la sous-location. Je lui ai dit, est-ce que ça ne serait pas plus intéressant pour vous d'avoir un loyer fixe Parce que dans le cas de la conciergerie, le loyer, il va varier. Ça ne sera pas du fixe. Et en plus de ça, ça va être à vous de meubler, donc de sortir de l'argent pour meubler l'appartement une deuxième fois quelque part parce qu'il a bougé ses meubles forcément, sa résidence principale. Donc c'est un investissement encore une fois pour lui. Lui voulait tout de suite une solution rapide et efficace. Il s'est dit en conciergerie effectivement, les revenus vont varier. Et là il s'est dit, bah Banco, j'ai quelqu'un qui me garantit un loyer, qui va entretenir le logement et qui me verse un loyer récurrent pendant X années. Et bien c'est comme ça que je récupère des appartements en sous location à travers ma conciergerie. C'est à dire que la première approche c'est une approche de gestion d'appartements de conciergerie tout simplement et du coup j'arrive à convertir les propriétaires en sous location. Alors ça marche pas à tous les coups, il les propriétaires qui sont très clairs eux c'est je gère l'appartement conciergerie mais c'est une solution à proposer et crois moi bien que ça fonctionne, ça fonctionne même plutôt bien et tu verras que c'est une solution justement Alors pour ça et tout simplement, il faut vraiment te positionner en conciergerie donc avec un beau site internet, une belle présentation, la communication, etc. L'idée de cette vidéo, c'était juste de te présenter la solution. Maintenant, si tu veux en savoir plus, franchement, je t'invite à t'inscrire à la prochaine web conférence où je t'explique justement comment créer une conciergerie et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour développer un business de conciergerie automatisé Airbnb. On a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux, tu le sais. N'hésite pas à commenter et n'hésite pas à rajouter des informations ou toi des techniques que tu utilises pour eh bien, convaincre des propriétaires d'accepter de te louer leur appartement. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo si elle t'a plu. Je vais te souhaiter une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao